On a l usine et on la visite, ça a l'air assez cool. Et là on est juste à côté de la route qui est juste là comme on voit les voitures. Pas sûr, Alors là, vu la structure, ils pourraient même pas passer. Même si on avait, ils pourraient pas passer. Oh putain, la porte est là. Ça, ça existe depuis, euh, je crois, que ça fait un siècle et demi. Ça existe. Après, ça a été racheté par euh, Renault Marine, qui s'est associé avec Quash. Là, on voit Quash. Quash c'est ce, ils font des yachts maintenant. Ok. Ils se sont associés avec Renault pour faire euh, notamment de nombreux moteurs. Principalement la fabrication de moteurs, en 85. Et après il y a eu un accident chimique pollution des sols avec euh, beaucoup de pétrole et je ne sais plus d'autres matières. Et du coup ça a infecté euh, tous les sols aux alentours et ça a infecté l'air. L'air c'est un fleuve, c'est un petit sol qui se transforme un peu plus en petite rivière qui se jette dans le bassin après. Et ça a été infecté, pollué, euh, je sais plus quand, et du coup, c'est pour ça que l'usine a fermé. Donc, ils ont abandonné et le lieu. A, ils ont abandonné, et ça a été décontaminé, lourds truc de décontamination, toujours sous, sous surveillance. Moi j'ai je... ouais, vu, c'est vrai. Ouais, mais on va ramper dedans. À tout point, y a tout le moins, y'a un mec qui habite dedans. Ah, j'ai trouvé Tu vas va quoi, ça voilà. Putain, ça change, c'est mes grands-parents dans le Kajimi quoi. <rire> ça vraiment C'est un endroit qu'on peut rejoindre. Ah, ouais, on va pouvoir y aller de l'autre côté. Okay. Sur la machines. ça, ça pue hein, derrière. Ouais, bah oui, ils doivent, être... ils doivent être bien rouillés en haut. Là, bah, il y, un... y a un bâtiment juste là. là. Ah, Et je... Ouais, non, je vois pas, pas comment on monte. Sera... Bah, je pense. Oh. Test test, lampe arrêt sonneur. C'est geste l'intérieur. Hein. Qu'est-ce qu'il y a Ouais, mais c'est pas là. Non, pas celle pas celle pas celle non, non, ça doit être une à côté je pense. De quoi Là, la piste qu'on a Ça Ah bien c'est Ouais. Oh là il est où le petit document Excel là. Je que c'est Excel. Ouais les trucs. J'ai Il ça va Ah putain 96. Ouais, c'est pas le solide, c'est bon. Imagine, c'est... Enfin je pense que c'est oh, bon. ouais. bon. Ima enfin, comme les trucs où tu fais en la porte, t'as vu ils appuient sur les boutons là. Et ils regardent ce qui se passe. Ah, j'ai mis l'alerte les gars. <rire> ah merde. Ah, non, on peut mettre le contact, regarde, attends. En cas de patinage ou brillance, vérifiez la tension et nous avertir. La, la de quand, ça a de Je sais pas, c'est trop une... débranché, tous les bah, encore... ah, Oh Ah, qui ouais. c'est qui vient une souris Logitech Ah, voilà <rire> C'est là où on était tout à l'heure. c'est un endroit qu'on peut entendre. Euh... Ah oui, on va pouvoir y aller de l'autre côté. Ça, c'est pareil, c'est la C'est vrai. Ouais. Aïe Il va pas On Ah, mais c'est un peu C'est ça C'est quoi c'est un bout de verre. Tu tournes d'autre côté C'est du verre ah Oui, c'est oui, du verre. Ah là, il y a un autre truc encore. Ah d'accord. Mais attendez, on fait, ça. on fait ça, on revient comme ça Ouais. Oh, lui il est bien propre. Ça, c'est pour le coup, ça, ça c'est les bureaux. Ouais. le petit radiateur. Ah mais y'a un escalier là, il y a un étage. Oh il m'a l'air solide hein Par contre moi dans les photos que j'ai vu des bureaux c'était pas comme ça. C'était bien plus.. Euh, bien plus meublé. Oh y'a un caddie Borde... Bordeaux de facturation Australie T'as entendu Il livrait des trucs en Australie mmh. Mmh. Ah mais y'a un truc pour souffler Enfin un truc ouais, genre... On de l'air chaud quoi. Tu vois. Allez regarde, l'air chaud devait sortir par là je suppose. Ah oui, ils ont fait un petit dessin de ventilateur. Quoi ils ont fait un petit dessin de ventilateur. Bah il y a un dessin de ventilateur. Ouais, mais tu vois. Ouais. Bah en même temps. Ouais. Allez je pense pas qu'on l'aurait ouvert la porte. Oh. Ah ouais putain euh, Je sais pas comment on gère ta caméra là. Mais je suis dans la cheminée Je suis dans la cheminée Mais je sais pas comment on gère ta caméra par contre.